à l'hôpital marchand, c'est pas très marrant ça, moi je le souhaitais à personne hein, en fait, hein. quand on chante des chansons par exemple sur humour noir on le souhaite à personne, hein. c'est à HNSO parce que bon hein, on n'a pas trouvé d'autre moyen de s'appeler humour noir hein, puisque ce qu'on qu avait à dire euh, dans nos blagues, parce qu'à la fin bon quand on se moque trop de toi bah, tu fais des blagues et euh, quand tu fais du mur noir généralement c'est des blagues euh, bien costaudes ouais. Voilà. J'appelle à YouTube de bien me comprendre. Hein, c'est vrai que euh, c'est un peu de l'infantilisme, hein, parfois, je remarque. Hein. Mais normal, on est une population, on est mondialisation. Ce que je dis là, ça peut être écouté dans un autre pays mal interprété. faut faire donc attention à ce qu'on dit dans la vie, en fait. Comme nous, là Arrête, tu m'as fait peur. Surtout que t'as vu où on est. Hein. On est chez nos amis. On est, on est bien, on voit un coca. Et, et, et on va. est dans le meilleur endroit du monde. Le plus sécurisé au monde. Ah ouais, là au moins tu es dans un coffre-fort, non C'est clair. Hein. C'est comme ça ici. Comme ça, comme ça ici. Mais vous pouvez vous retrouver dans le clip nos images Mais jamais je n'ai réalisé à quel point ça provoquait des dommages Vous pouvez vous retrouver sur nos lignes en images Mais nous trouver simplement Eh bien au début c'était marchand Cette unité de soins je l'ai connu il y a 20 ans. Je voulais faire cette chanson personnelle à mon tempérament. Aujourd'hui, je ne me fâcherai pas du tout. Ah non, non, non, non. Marchant l'hôpital, marchant, c'est un hôpital gagnant. Et pour ça, il y a du monde qui se soigne là-bas. L'hôpital marchant Marchant l'hôpital gagnant Il y a du monde là-bas Qui a des bleus à l'air Aussi j'ai eu des bleus Bien entendu comme tout le monde Mais le monde est malheureux Lorsqu'on voit un soleil immonde L'hôpital m'a sauvé Il y a bien des années L'hôpital il y a bien des années Après j'ai voulu le quitter Je suis parti bien voler Voler de mes propres ailes C'était facile avec ah, elle Elle était bien dans ma vie Elle avait tout réussi Ma conscience revenait Mais a besoin de ça Marchant l'hôpital, marchant l'hôpital L'hôpital marchant, là où les gens Marchant, l'hôpital marchant. tu m'as sauvé il y a plus de temps Maintenant je te remercie, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui Aujourd'hui Merci l'hôpital.